Bonjour, je m'appelle Noam et aujourd'hui je vais vous présenter le projet de Tamino Tsani tour de manège en une minute. Bonjour, je m'appelle Lior et je vais vous présenter le projet tour de manège. L'artiste Tamino Tsani avait invité une trentaine de personnes âgées à faire un tour de manège. C'est un manège au 19ème que vous connaissez peut-être, qui est à la Villette. Des personnes âgées qui selon moi... Est selon l'artiste, euh, sont euh, trop souvent euh, mises à l'écart de la société, euh, oubliées des personnes, seules. Ça leur fait sûrement rappeler leur enfant, qu'ils avaient 8 ans et qu'ils étaient sur le, le, en train de faire des tours de manège. Et je trouve que c'est très très bien. Merci. Thank <laughs> you.